Bonjour à tous mes petits oiseaux chéris. Je voulais faire un communiqué très rapide à tous les éveillés de façon à ce qu'ils restent bien éveillés. Parce qu'actuellement, les forces adverses ne sont pas en train de se retirer. Elles ne font pas marche arrière et euh, elles n'ont certainement pas peur. Peur. Pourquoi revendiquer quelque chose à ceux qui nous oppressent comprends qu'à la base, si on revendique quelque chose à ceux qui nous oppressent, c'est parce qu'on en est dépendant, d'une manière ou d'une autre. Et cette dépendance implique que ces oppresseurs ont un pouvoir sur nous qui est relatif à cette dépendance. Donc tu vois déjà là où se trouve la solution. La première chose, c'est de décider toi-même de couper cette dépendance à celui qui t'oppresse ou à ceux qui t'oppressent. Eh oui Ah, ce pas forcément facile. Transformer un état d'esprit en un autre ça prend du temps, souvent ça demande des événements particuliers. Et puis, en particulier, donc sur le plan de la matière, passer d'un état matériel à un autre, euh, c'est pas simple non plus. Hein quand, quand on le décide, quand on, quand on souhaite passer d'un état à un autre. Maintenant, quand le revers de vie arrive et qu'il te fait passer d'un état à l'autre, ça peut être d'un instant à l'autre, hein c'est clair. Mais pour toi agir en tant que créateur pour toi-même, pour ta vie pour ton bonheur, ton bien-être, ta santé le respect de toi-même et donc le respect qui t'est dû, qui est dû à toute à toute forme de vie et eh bien c'est à toi de faire en sorte de te mettre dans les conditions et de te donner les moyens vertueux pour faire advenir tout ça là et c'est pas en le demandant à l'autre l'autre il fait ce qu'il veut tu comprends L'autre, il est libre, il est comme toi. C'est toi qui n'as pas compris que tu étais libre. C'est toi qui attends quelque chose de l'autre avant de compter sur toi, avant de comprendre que tu es ton propre créateur, que tu peux changer les choses, que c'est toi qui décides devenir autre chose, faire autrement. Pour ça, il faut penser autrement. Il faut commencer déjà par enlever tout. Tous les blocages, tout ce qui t'empêche, tout ce qui te fait croire que ce ne serait pas possible. Toutes ces illusions, aussi matérielles soient-elles. Car quelle que soit leur implication et leur état d'incarnation, tant que l'action n'est pas encore arrivée, elle n'est pas encore arrivée tu as encore une latitude, il y a encore des choses possibles à faire. Face au danger extrême, il y a toutes sortes de formes de réaction. Mais c'est parfois là qu'on apprend à se connaître et qu'on découvre à quel point l'état d'esprit à ce moment-là est-ce que tu acceptes ce qui est en train d'arriver, qui n'est pas encore arrivé comme une fatalité qui doit arriver, contre laquelle tu ne peux rien Est-ce que tu es paralysé Est-ce que tu t'auto-paralyses Ou est-ce que quelque chose en toi se déclenche Une forme d'urgence une Pousser d'hormones d'adrénaline exceptionnelles qui te permettent et qui se mettent à ton service afin de modifier, modifier le cours des choses. Parfois, il suffit simplement d'y croire, mais d'y croire depuis le fond de ton ventre, depuis l'endroit le, le plus pur et le plus puissant de ton cœur. Et dans une confiance absolue, une confiance, tu vois, de ton état d'esprit, de dire à ton âme, à l'univers, « Aide-moi »« Non, ce n'est pas possible, non, je ne veux pas que ça s'arrête là maintenant. » D'accord Et ça, ça a un impact extrêmement puissant jusqu'à la dernière seconde. Tant que ce n'est pas arrivé, ce n'est pas arrivé. Et face à toute forme de crainte, à toute forme d'information anxiogène, je te recommande de traiter l'information, c'est-à-dire de faire face avec la plus grande lucidité. Et s'il te manque encore des éléments pour que ce soit plus clair dans ton esprit, va chercher les informations pour que ton esprit soit le plus clair possible. Et face à l'information aussi claire que possible, tu envoies une charge émotionnelle, directionnelle, intentionnelle, pour nourrir cette information, associer ces informations dans ton âme à ce que tu souhaites toi, à ce que tu désires toi, incarné, qu'il t'arrive, ok si tu veux être protégé, demande à être protégé. Et à un moment donné, tu vois, ça peut être tellement puissant, tellement dans le fond de toi, et c'est là que c'est le plus puissant, qu'il a même plus besoin de mots. Parce que là, tu atteins une forme d'alignement profond, immédiat. Ça peut arriver à toute personne qui, qui n'est pas encore dans une, un engagement de grand alignement au quotidien, tu vois Selon certaines expériences, euh, on, peut, on peut être dans cet état d'alignement soudain, subi, et à partir duquel, si on est conscient, si on sait ce qu'on est, comment ça fonctionne, ce qu'il y a à faire, et même sans le savoir parfois, instinctivement, je te dis, on fait les bons choix, et on ne sait pas non plus forcément à quel point ça a eu de l'incidence. pour ça que c'est important quand même de savoir le B.A.B.A. .B. Hein. <rire> et de savoir à quel point c'est puissant, et pourquoi et comment ça marche. Voilà. Et ainsi de faire en sorte justement d'entrer dans une pratique un peu plus constante, un peu plus quotidienne, euh, de, de, de justement d'éclairage, tu vois, d'entrer et d'être dans cette lumière de lucidité, d'attention, d'écoute et de traitement de l'information qui fait qu'à chaque instant, donc tu te protèges, tu es averti et tu te prépares. Et tu dégages aussi les difficultés devant toi, parce que tu sais lesquelles elles sont. Tu as mis en ton âme le savoir, l'information, mais consciente, décidée. Tu as demandé à ton âme, donc elle va agir dans ce sens. Si tu laisses l'information arriver, parce que toutes les âmes reçoivent toutes les informations à tout moment, et si tu ne fais rien sur cette information, eh bien, c'est elle qui a le pas sur toi et qui fait de toi non seulement ce qu'elle veut, mais pire encore peut-être en fonction de ce qu'il y a dans ton âme si en plus ton âme n'est pas nettoyée. C'est-à-dire toutes ces choses, je répète pour ceux qui n'auraient pas encore entendu, que tout ce qui est dans l'âme qui n'a pas encore été nettoyé, elle a comme un filtre qui aimante ces choses jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut les nettoyer. Et les nettoyer, eh bien, c'est pas compliqué. Il s'agit de faire face à la vérité, de s'aligner, hein, et d'envoyer depuis le fond de ton cœur l'énergie la plus pure et la plus puissante possible, l'énergie la plus élevée, ok, pour aller inonder ton esprit. Tu vois, tu fais monter par le haut, inonder ton esprit, et donc ton, ça, ça, puisque ton esprit, ton âme passe. À un moment donné, par ton esprit, en permanence, il y a un cycle continu. Je t'invite à voir mes autres communiqués. Et donc, cette attitude, cette posture va permettre de nettoyer complètement toute ton âme. En tout cas, d'accélérer ce nettoyage. Certainement, une seule séance ne suffira pas. Une auto-séance, c'est à toi de le faire. OK Le mieux, c'est de le faire soi-même c'est de, de générer en soi cette faculté de faire cela, et cette pratique afin qu'elle soit de plus en plus efficiente, puissante, totale, rapide. <rire> Merci de ton écoute Soyons comme l'eau. L'eau, elle est patiente. Elle est persévérante, elle est décidée, et pour aller d'un endroit à un autre, elle trouve toujours son passage. S'il y en a un seul, étant donné ses qualités, elle le trouve ce passage, et s'il n'y en a pas, elle le creuse. Nous devons tous nous mettre en action, tous ceux qui comprennent ce qui se passe ou qui commencent à comprendre ce qui se passe. Je te demande humblement de récolter toutes les informations clés qui ont circulé jusqu'ici sur Internet. Tu peux les trouver si tu es sous version ordinateur. Tu trouves ça en bas à gauche ou en haut à droite. Tu as des options sur ton smart et à un moment donné sur ces options, tu as la version ordinateur passe par d'autres moteurs de recherche que, ce, que, que, que ceux qui sont super habituels. Je veux nommer, je veux rien nommer, puisque chaque mot clé est utilisé pour sonder le contenu des messages livrés sur cette plateforme et sur d'autres, afin de les bloquer, de les censurer. Je suis déjà, enfin, ma chaîne est déjà extrêmement euh, au niveau zéro. <rire> dans les options euh, que, que, que YouTube met en marche normalement pour diffuser toute, toute, toute chaîne. Hmm <rire> bon, euh, et, et, et d'autres bâtons dans les roues me sont mis là dernièrement. Mais ça m'a fait penser à ceci. Si chaque abonné de chaque chaîne a mis complémentaire qui comprennent ce qui se passe, si chaque abonné se donne la peine de récupérer les documents. Et, comme, et si tu es abonné, et si tu peux mettre un commentaire, c'est que tu as ta propre chaîne. Elle est déjà créée, ta propre chaîne. À partir d'elle, tu peux faire des posts, tu peux partager, tu peux filmer des documents et les télécharger grâce à la petite flèche grise qui se trouve. Tu vois, quand tu es sur ta chaîne, oui, euh, tu as en haut à droite une petite flèche grise avec une, un tiret dessous. Tu cliques là, plus aucun bâton dans les roues possible, à moins de couper totalement, totalement, euh, les capacités d'Internet. C'est un véritable contrage, tu vois Et il faut juste être comme l'eau simplement à ton niveau, là où tu es, peu importe, j'insiste sur le nombre d'abonnés de ta chaîne et sur ton avatar, parce que c'est ta chaîne, c'est ça une chaîne, mais tu l'as bien compris. Hein. Tu n'as pas besoin de la faire belle, t'as pas besoin d'avoir d'outils. Ton simple téléphone te permet d'agir et d'être efficient. Évite vraiment les mises à jour que te recommandent euh, ces grandes plateformes, parce que je sens depuis mon âme qu'ils ajoutent des choses et des fonctions euh, à ton insu, euh, qui vont contre euh, la liberté, euh, et qui vont donc pour les dénonciations, etc., le contrôle, etc. Donc vraiment, évite les mises à jour. Euh, tu vois, par exemple, j'ai des astuces, j'enlève chaque fois que je n'ai pas besoin euh, de communiquer directement sur Internet, ou d'aller voir des informations j'enlève la puce de mon téléphone. Euh, je ne communique pas par... Je ne mélange pas Internet et euh, mes communications téléphoniques. Par ailleurs, donc, j'ai un téléphone tout simple qui ne peut pas aller sur Internet, duquel aussi j'enlève ma puce, tu vois. Et pour avoir accès, euh, et continuer d'avoir accès à ta chaîne avec les, les, les fonctionnalités, sans avoir besoin de faire de mise à jour, tu peux pour l'instant encore, pour l'instant encore, passer par des moteurs de recherche, je ne vais pas citer leurs noms, j'en ai déjà parlé, euh, qui eux te permettent d'y accéder, ok Librement. Et quand ce sera vraiment plus libre, et d'ici là, il faut vraiment trouver les moyens euh, de trouver des plateformes alternatives. Hein On peut agir vraiment avec force et massivement en boycottant, tout ce qui ne nous plaît pas, d'accord Tout ce qui ne va pas dans le sens du cœur. Ça, c'est une action extrêmement importante. Tu vois qu'une énorme marque, plus elles sont grosses, plus elles sont fragiles. Si pendant seulement trois jours, t'entends bien Seulement pendant trois jours, alors je te dis pas pendant trois semaines, trois mois, etc. On n'achète plus certaines choses, ils s'inquiètent de savoir ce qu'on veut et ils mettent sur le marché ce qu'on désire. Attention avec toujours leur mauvaise manière à eux, en cachant, en dissimulant des produits qui vont complètement contre notre santé et qui nous rendent addicts, etc. etc., etc. Tout va dans le sens du business. Il est temps de le comprendre, il est temps de l'intégrer complètement et de vivre de manière complètement alternative. D'accord On n'a plus besoin de tout ça. On n'a plus besoin d'acheter ces poisons. On peut très bien vivre euh, hors de ça. D'accord et on se doit absolument de continuer, de persévérer chacun. Tous ceux qui sont au courant doivent, c'est un devoir du cœur, de... Pas de toutes les manières, pas de façon prosélyte, hein, mais rester attentive, être dans la bienveillance, respecter l'autre dans sa différence d'éveil, hein, dans sa différence de croyance, rire avec lui, être bienveillant, ouvrir le dialogue, afin que lui aussi, comme toi un jour tu l'as été, stupéfait d'apprendre certaines choses. Mais du moment que la porte s'ouvre, elle peut plus se refermer. Quand la porte du doute s'est ouverte, elle peut plus se refermer. Et la personne, d'une manière ou d'une autre, va faire ses recherches et tu auras semé la graine qui lui permettra euh, d'accéder et euh, d'accepter, euh, d'accueillir l'information suivante à son rythme, à sa manière, par là où elle viendra. Donc c'est pour ça aussi que tous ceux qui sont au courant doivent utiliser les moyens qui sont en leur possession. Parler, partager, poster, filmer. Publier, pas seulement sur cette plateforme sur laquelle tu me vois, mais multiplier, prendre quelques minutes, tu vois, dans le temps que tu prends pour aller sur Internet pour faire ceci ou cela. Eh bien, décide vraiment intégralement de prendre quelques minutes pour faire ces gestes-là. Pour ouvrir un nouveau compte sur de nouvelles plateformes, ici et là, et pour multiplier ces, ces échanges, multiplier la manière de les échanger, dans le rire, dans le respect, dans la bienveillance, hein, en faisant se concerner tous, tous, tous sur les quelques documents et l'unique état d'esprit qui est derrière ces documents et qui contrôle tout depuis tellement longtemps et qui se précipite actuellement pour nous obliger à accepter le, le dernier stade d'esclavagisme. Un temps nous est donné aujourd'hui pour nous éveiller, pour partager, avec des outils, des moyens et les connaissances. Alors sortons, sortons de notre marasme, sortons nous les fesses de notre canapé, ou en restant les fesses dans nos canapés, faire des actions extrêmement porteuses extrêmement porteuse. Et donc, je te le dis, toutes ces choses-là, il faut les dire à haute voix, il faut les écrire, il faut en parler, il faut vraiment être exhaustif quand tu publies sur une plateforme. Il faut pas seulement dire à haute voix, il faut aussi écrire en dessous, tu vois, le contenu de ce que c'est et les moyens pour euh, réussir. Tu vois, euh, où est le problème et où est la solution et quelles sont les sources. Voilà, les trois points fondamentaux qui devraient se trouver sous chaque communiqué, chaque partage, donner les moyens à l'autre, euh, euh, être le relais qui permet aux autres de devenir des relais, ok voilà, merci de tout cœur pour ton écoute, merci donc d'entrer en action, c'est méga important, parce qu'ils ne pourront plus mettre aucun bâton dans les roues, si chacun fait ça, alors les informations vont circuler partout dans le monde, partout dans les foyers, plus vite que la vitesse de la lumière, tu comprends Voilà parce qu'alors ton voisin va être concerné et le voisin du voisin et le cousin de la sœur du voisin et le frère de la sœur et quelles que soient les opinions, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau d'éveil, ces informations clés vont pouvoir parvenir à tous quels que soient les logarithmes et quelle que soit la vitesse à laquelle ils appliquent leurs logarithmes parce que qu'à un moment donné, face à l'idée que je te donne là et maintenant qui a déjà été donnée partout, mais il faut bien la comprendre, il faut bien la prendre en possession, tu comprends Voilà, que les bons esprits, les bons cœurs se mettent à posséder les outils qui eux voudraient nous posséder avec des esprits malins derrière. Hmm oui, des esprits malveillants, très très très très très malveillants. Voilà, alors, on peut, avec les mêmes outils, euh, les dissoudre, hmm et ils ne pourront absolument pas nous contrer. À tout de suite dans l'action, dans le cœur, force et courage, à toi, merci.